Ok, alors, euh, bonjour, dégustation euh, dégustation d'un café. Alors, dans un petit café à Saint-Aimé-des-Lacs. Alors, voici, c'est un Flat White avec euh, des pépites de sirop d'érable dessus. Alors, ça devrait être très, très bon. Et euh, je vous en profite pour vous euh, euh, faire euh, un petit tour du paysage. Alors, voilà, devant le, le petit lac. Et euh, nous terminons ici, en arrière. On peut prendre ça, il y a des belles petites chaises à Dirondac.